Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est bien pratique dans NG Maps, c'est de pouvoir s'abonner aux modifications d'une fiche de station. C'est-à-dire que toutes les modifications qui seront faites sur la fiche, on recevra par email une notification, comme quoi il y a une modification qui a été faite. Ça peut être utile pour euh, suivre les prix. Facilement. Euh, bien sûr, on peut s'abonner aux modifications de plusieurs, euh, plusieurs stations. Euh, je vais vous montrer comment on fait. C'est hyper simple. Il n'y a même pas besoin de, de compte euh, NGMaps. Maps. Il suffit simplement de cliquer ici sur s'abonner aux modifications et de rentrer son mail. Tout simplement. On valide et tout ce qui sera, tout, toutes les modifications qui seront faites sur la fiche. Donc peu importe la modification, on sera prévenu par email. C'est aussi simple que ça.